Vous animez ce GEM à Carcassonne. Euh, l'aspect des moyens, l'aspect des finances, et, et même au cœur du fonctionnement, puisque euh, c'est Jean-Michel qui est trésorier, donc ils prennent en charge eux-mêmes, c'est vous qui prenez en charge le budget, euh, et qui, euh, et qui veut le gérez. Donc c'est très important, c'est une dynamique euh, autour de l'argent très, très solidaire, et qui permet justement de prendre conscience hein, de ces enjeux-là. Tout à fait. Peut-être repartir de, euh, de ce qu'on peut constater au GEM, c'est que l'argent euh, est quand même étroitement lié avec l'estime de soi. De soi. Au-delà du fait que la pathologie, déjà, euh, met à mal l'estime de soi, l'argent est euh, surtout la façon dont il arrive... Euh, la façon dont euh, les personnes euh, qui sont adhérentes du GEM ont des revenus. C'est-à-dire que les mots sont allocation, euh, pension, euh, mais pas fruit d'un travail euh, peut euh, mettre à mal l'estime de soi. Alors Je ne vais pas généraliser. Hein, chacun vit euh, euh, ses revenus et leur origine de façon différente. Mais c'est vrai qu'au GEM, on a quand même une majorité de personnes qui n'ont pas accès à l'emploi pour des raisons de pathologie euh, le plus souvent et euh, l'origine de leur revenu euh, peut euh, porter atteinte au regard qui porte sur eux parce que à un moment donné via la question est ce qu'un jour euh, je gagnerai de l'argent je travaillerai et c'est quelque chose qu'on essaie aussi d'apaiser au quotidien et, euh, Jean-Philippe dans le film en parle, par le fait que euh, peut-être que euh, gagner de l'argent c'est une chose, mais que peut-être on peut s'employer dans la société à rendre service, hein, et que l'argent euh, c'est un concept euh, euh, qu'on qu peut dépasser par moment. Voilà. de la solidarité qui existe au autour de euh, cette idée de l'argent, on n'en a pas beaucoup, on entend dans les témoignages, on n'en a pas beaucoup, mais avec ce pas beaucoup, on essaye de faire ensemble, on essaye d'être utile à la société, de trouver une place. Et si elle ne correspond pas pour les personnes à une évolution de carrière, à avoir un métier, mais elle correspond quand même à avoir de réels savoir-faire, de réelles compétences, que tout un chacun peut mettre à disposition d'un collectif. Et... Je pense que les personnes le vivent chacune à leur façon, mais assez positivement. Et ce que je pourrais rajouter aussi, euh, par rapport à, à l'argent, c'est que euh, parfois euh, les situations dans lesquelles se trouvent les, les personnes que l'on rencontre ou j'aime euh, peuvent faire que euh, l'argent est un empêcheur de se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire quand on n'a pas beaucoup d'argent, ou quand on n'est pas très bien installé avec l'origine de l'argent qu'on a, qu'on perçoit tous les mois, on peut facilement ne pas s'octroyer le droit à avoir des rêves ou à avoir un avenir. Et ce qu'on travaille beaucoup aussi, c'est l'accès aux vacances. Quand on est salarié, quand on a une profession, on se dit qu'on va avoir des vacances à un moment donné. Et quand on n'est pas dans ce dispositif, ça peut être le cas de gens privés d'emploi parce qu'ils sont au chômage pour d'autres raisons, euh, on ne se donne pas trop le droit d'avoir des rêves, d'avoir des projets, de faire des alors, projets, d'avoir de droit à des vacances. Voilà, c'est des choses que le collectif aide à, à, à, à réinstaller et notre rôle et dans l'accompagnement des personnes se situe aussi à ce niveau-là. Je veux bien passer la parole à Jean-Michel, s'il veut en parler un petit peu. Michel, vous êtes donc le trésorier, cette année. Oui, c'est ça. Euh, je je m'appelle Jean-Michel Galvez, j'ai 52 ans. Ça fait maintenant deux ans que je participe euh, avec le, le club de Carcassonne. Euh, euh, je, oui, je suis trésorier au jeune de Carcassonne. Enfin, vice-trésorier, puisque... Euh, il y a un travail en commun avec Angélique. Voilà, C'était chouette de voir votre échange, parce que vous partagez vraiment vos compétences. De... Bah ben oui, euh, disons qu'elles apprennent, et... on m'apprend, et moi, en échange, je, je, je, euh, je leur apprends ce que mes connaissances, mes bases. Et notamment en cuisine. Euh, notamment en cuisine. Ouais. L'omelette était très bonne, je, je m'en souviens. <rire> <rire> et et On a vu dans le film que vous cherchez. Euh, vous cherchez à gagner aussi de l'argent, vous faites des, des de greniers vous éditez un journal, il euh, y a envie de... le GEM veut trouver des ressources aussi par la production, par son travail. Oui. C'est important pour vous euh, Oui, c'est important, puisque euh, l'argent ne vient pas comme ça, hein, et, et c'est difficile à avoir, à obtenir, euh, à obtenir de... de, de comment dire... Des, des subventions. Des subventions, des subventions. Voilà. Voilà. Et pour votre activité, pour le travail que vous faites aussi au GEM, vous pouvez être acteur. Vous n'êtes pas simplement passif par rapport à ça. C'est ça qui est important. Oui, oui. oui. tout à fait. Merci Jean-Michel. Merci, merci, merci beaucoup et encore merci pour... Allez voir, le... allez voir le GEM, la première année, allez voir les conditions qui sont là, allez voir le GEM. vous pouvez venir voir euh, découvrir le GEM. Les portes sont ouvertes. Il va y avoir une journée portes ouverte, qui. Le 30 juillet. Le 30 juin. 30 juin on invite les personnes qui veulent venir à se rendre euh, au rendez-vous et notamment euh, pouvoir euh, découvrir ce que c'est que le GEM. Et pourquoi pas faire un repas entre nous. Absolument. Ouais. Ben nous serons là. En tout cas, il y aura des petites choses à grignoter, peut-être, de la <rire> Et si c'est Jean-Michel qui est Jean es au four je, le, je vous le conseille. <rire> Merci beaucoup. Merci ouais, beaucoup. Ouais. Bonjour Jean-Michel. On va passer rapidement la parole à Annabelle, mais je, je voudrais dire deux choses. D'une part, qu'on a été invités au Gênes. J'ai mangé des œufs de, hey, de poule de Geneviève. Je voulais dire aussi rapidement que ça s'associe à, à tout ce que vous faites d'autres collègues du GEM mais aussi d'autres accompagnateurs et accompagnatrices. Je dis Aurélia parce qu'on a eu beaucoup de contacts aussi avec Aurélia. Donc on, on les soutient dans cet dans cette accompagnement. Alors vous voulez poser votre question à la belle euh, oui, bonjour, excusez-moi pour le retard, donc euh, je fais partie du GEM, je suis adhérente, je m'appelle Annabelle. Je fais partie du bureau, je suis trésorière, Jean-Michel est mon vice-trésorier, merci d'avoir pris le relais. Euh, simplement, je voulais poser la question, c'est vrai que moi, dans, dans mes connaissances actuelles et tout ça, au niveau du commerce, je voulais mettre en place aussi pour faire des finances, essayer de programmer des finances autour des personnes qui désirent nous aider aussi à mener un peu d'argent de, de, de, de, de... justement en, en créant essayant de créer nous-mêmes aussi plein de plein d'objets justement euh, à la vente. Euh... Je m'en excuse, ouais, je vous en prie. Et cette question de l'argent des jeunes hein, Jean Philippe dans le film vous l'avez évoqué. Hein, vous avez vous... non mais c'est très bien parce que c'est une vraie question. Les gemmes reçoivent 75 000 euros par an hein, de, de la cohésion social, C'est ça De l'ARS, pardon. Euh, vous avez noté que certains aides, le département, etc., mais c'est notoirement insuffisant. Et euh, on donne aux jeunes 75 000 francs, quel que soit leur projet, quel que soit le nom. Euro. Euro. Euro. Merci, Joseph. Tu es, tu... Ah, ça y est, je suis contaminé, maintenant. Je vais parler en franc. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un combat à mener, et on rejoint un appel et on rejoint ce que vous dites aussi, Jean-Philippe, que vous avez évoqué dans le fait, un combat à mener pour que les GEM aient plus d'argent. Et on peut aussi réfléchir, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, pour qu'il y ait des financements participatifs, pour qu'il y ait des choses nouvelles, qui puissent aider en fonction des projets, non pas dans des appels à projets comme on voit, mais dans des vrais projets sociaux aussi, comme eux, qui viennent de la base, et tels que vous venez de, de les indiquer. Donc merci à belle et merci aux jeunes. Oui, Prenez le micro. Valérie Rolland, vous êtes chef de service à PAM. Vous êtes en contact sur le terrain avec beaucoup de personnes en difficulté, des gens précaires, SDF. C'est quoi leur vie concrètement Avec ce problème de, de la liberté que peut octroyer l'argent Vie, je, pas, pense que, que, enfin, je pense que je vais avoir du mal à répondre à, à cette question, enfin, sous cette forme en tous les cas, puisque euh, leur vie chacun, Comment arrive-t-il à s'en arrive arrive sortir quand on euh, voit la, la pression qu'on peut avoir dans notre société consulériste euh, difficilement, euh, difficilement, je crois. En tous les cas, au vu des ressources et euh, de l'augmentation constante du coût de la vie... On parlait des cigarettes tout à l'heure qui sont... Ça revient très souvent. Moi. Ça revient très souvent, mais c'est quelque chose de très important parce que le prix est effectivement de plus en plus élevé et les ressources pas forcément en adéquation avec les consommations qui sont aussi souvent très importantes, notamment pour les personnes qui ne travaillent pas, parce que bah, ça occupe aussi une, une partie du temps. Donc c'est une réelle problématique. Voilà, donc on, on essaie euh, avec les personnes euh, de faire au mieux en tous les cas euh, pour euh, qu'ils arrivent à, à vivre le plus correctement euh, possible euh, ce que je voulais aussi dire euh, on parlait, euh, vous parliez des mots euh, j'ai plusieurs fois entendu argent de poche euh, je trouve que c'est très infantilisant je, euh, il est de moins en moins utilisé je dirais euh, euh, pour les adultes, heureusement, mais encore beaucoup trop. Euh, voilà. Ce n'est pas de l'argent de poche, c'est du reste à vie, du laisser à disposition. Euh, voilà. C'est des adultes, donc euh, on n'utilise pas ce mot. Et euh, ce qui est important aussi, c'est d'individualiser. Donc Dans le reportage, euh, le monsieur disait qu'il avait son argent toutes les semaines. Euh, souvent, quand on ouvre une mesure de protection, on nous dit ⁇ Ah ben ouais, mais je vais avoir euh, tant par semaine. Euh, ⁇ Donc non, ce n'est pas tant par semaine, c'est en fonction de la situation de la personne. Et euh, moi, je m'attache en tous les cas à une ouverture de mesure, à dire qu'on va faire le point et qu'en fonction du fonctionnement de la personne, on s'adaptera. Euh, l'argent, notamment ben, avec le partenariat aussi avec les banques, on arrive, et avec nos logiciels métiers qui sont développés, on arrive maintenant à individualiser les choses et, euh, et c'est tant mieux. Et donc, on n'est pas sur de la remise de l'argent à hein. la ça peut être à la quinzaine, ça peut être au mois. En fonction des capacités et des envies de la personne. Et ça, c'est important de le respecter, d'individualiser. En fait, vous partez des, vous partez des, de, des personnes pour élaborer. Euh, Bien entendu. Pas, vous ne calquez pas des mesures toutes faites sur, sur les populations. Non, on part de la personne, de oui. leurs euh, besoins, de leurs envies et de leurs capacités aussi. Euh, voilà. Et des euh, choses qui sont posées à un moment donné peuvent être revues euh, si ce n'est plus adapté. Et ça, c'est important d'y veiller. Oui. Et juste, euh, je ne veux pas trop monopoliser la parole, mais oui, oui, oui, j'ai euh, lu il y a quelque temps euh, une étude sociologique euh, sur l'argent, justement, euh, la liberté, euh, l'autonomie. Et euh, la notion qui était employée, c'était la présomption de capacité. Euh, je trouve euh, voilà, c'est assez intéressant et c'était mis en parallèle avec justement euh, cette présomption de capacité qui euh, euh, devait être vecteur euh, de, de jeu euh, social, de liberté euh, et d'autonomie qui était... Euh, à mettre en opposition, bien sûr, la présomption d'incapacité euh, qui euh, pourrait, euh, si on n'y veille pas, on parlait de pouvoir euh, tout à l'heure, euh, être une présomption qui euh, prime sur la présomption de capacité du fait de la capacité des personnes qu'on a sous mesure de protection. Voilà, donc je trouvais assez intéressant et euh, c'était lié à une étude euh, sur euh, une personne qui était hospitalisée qui demandait une augmentation de LAD à, à sa tutrice. Euh, LAD ça veut dire, pardon Une augmentation de Oui, pardon, tu as raison, je parle en cible, là, de laisser à disposition euh, à sa tutrice et c'était euh, assez... Euh, ça faisait froid dans le dos en fait, puisque cette personne se débattait euh, alors qu'il y avait euh, de l'argent euh, placé. Pour avoir de l'argent supplémentaire, et on lui répondait euh, tant la tutrice que euh, les partenaires, mais quels sont vos besoins Donc il essayait de mettre en avant euh, des besoins, euh, et en fait à chaque fois on lui disait, mais ça c'est pas des besoins, et ça c'est pas un besoin récurrent, donc c'est pas la peine d'augmenter euh, toutes les semaines votre argent à disposition. Euh, voilà, alors euh, il disait, euh, il essayait de trouver, alors. Euh, euh, j'ai besoin de vêtements. Ah, ça, ça peut être un besoin. Oui, alors je voudrais un pantalon Nike. Ah non, mais euh, la marque, euh, c'est un non, besoin. Voilà, alors il disait, ça, mais oui, mais euh, je voudrais aller et au McDo quand j'en ai envie, sans, sans avoir à demander. Voilà. Et à chaque fois, on lui répondait, mais c'est pas vraiment un besoin. Euh, voilà, donc c'était euh, oui, ça, ça faisait euh, assez froid dans le dos, et pourquoi, pourquoi et relier bon. tout au besoin On peut avoir des envies sans que ça soit un besoin également. Absolument, c'est du plaisir de vivre. Voilà. Tout simplement l'essentiel n'est pas dans ce qui se voit, ou ce qui s'achète. Absolument. Euh, Serge, euh, merci Valérie. Euh, je tenais absolument à ce que Bruno Rondet euh, soit présent euh, sur, cette, sur cette table ronde. Euh. Alors, oui, j'ai cru comprendre qu'il me passait la balle. Ah ben absolument du sympa, Madame Delonca. Il me l'a passé après, maintenant, pour, pour Bruno Rondé. Donc, vous avez en face de vous deux directeurs généraux. Hein, je crois que c'est la première fois hein, sur, sur nos tables rondes. Euh, C'était important hein, qu'on vous sollicite comme responsable, et Madame Delonca, hein, vous l'avez abordé de cette place tout à l'heure, et ça nous a éclairé. Et tout en revenant sur la question des solidarités, c'est pour ça que je viens maintenant vers Monsieur Bruno Rondé, la solidarité par rapport à l'inclusion sociale et économique surtout, comment vous la voyez par exemple dans, dans les ESAT Parce que tout à l'heure, on va on aurait pu, euh, M. Lebeau, Pascal, passer bah le fil, donc il intervient un peu avant, mais on lui posera des, des questions. Qu comment vous, vous envisagez ça Et quelle évaluation, vous, de, de l'inclusion économique Puisque la, la PAGH, on le verra tout à l'heure, euh, à proposer une plateforme pour le handicap où la question de l'accessibilité, bien sûr, est importante, comme pour tout, tout un chacun, et la question économique est celle de la citoyenneté, par le travail, par des revenus décents. Comment vous le mettez en œuvre dans votre association Alors, effectivement, je vais faire un petit focus sur cette question de l'argent est ce qu'on peut effectivement faire en établissement et services d'aide par le travail, notamment en utilisant les dispositifs de droit commun, parce que je crois que c'est ce que on défend évidemment à la PAJH, et force est de constater que dans les ESAD, par exemple, où on le sait tous aujourd'hui, la moyenne de redistribution de salaire direct est de 11%, ça c'est un rapport du Sénat récent qui le dit, et que moins de 1% ou moins d'un demi pardon des établissements de même nature reversent plus de 20% de salaire direct. Donc on voit bien qu'à la sortie des établissements, le niveau de ressources des personnes est assez faible. Alors on peut utiliser d'autres leviers pour cette question de l'argent, et notamment les dispositifs de droit commun auxquels je faisais référence à l'instant, qui existent pour l'entreprise classique. Notamment cette question des œuvres sociales et des comités d'entreprise, qui euh, dès lors qu'on a atteint l'effectif de 50 salariés, oblige l'employeur à mettre ce type de dispositif en place. On sait <coughs> constater que le législateur aujourd'hui ne l'a pas prévu pour les établissements et par le travail. Mais ce n'est pas parce que le législateur ne l'a pas prévu qu'on ne peut pas le faire. Et partout où je suis passé, moi, parce que ça fait peu de temps que je suis dans ce département, mais partout où je suis passé, comme directeur d'établissement ou comme directeur général, j'ai mis en place des comités d'entreprise dans les établissements et services d'aide par le travail pour notamment euh, utiliser ce levier de l'argent, permettre aussi l'accès à la citoyenneté des personnes, puisque ça veut dire des élections, ça veut dire avoir un budget, ça veut dire avoir un compte en banque à gérer, une signature sur un compte bancaire, des choix à faire pour ses camarades en matière de, de, de, de choses à mettre en œuvre sur le plan individuel ou collectif, d'aide. Ça, ça aussi interpelle la question des solidarités, c'est-à-dire les aides d'urgence, notamment qu'on peut mettre en place dans un comité d'œuvre sociale quand un camarade a une difficulté particulière passagère. En tous les cas, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. On peut tout à fait, et, et, et on, je l'ai proposé là, au directeur de, de la page 11, ce sera mis en place à la fin de l'année, ça a déjà été débattu dans les conseils de vie sociale, un dispositif de cette nature, c'est-à-dire on, on appliquera dans les établissements d'ici, comme je l'ai fait par ailleurs, un, ce dispositif de droit commun. Et ça permet, alors après on, on a d'autres leviers, on, on va partir sur la base légale, de 25% de la masse salariale, Ça, c'est ce, ce que prévoit le droit minimum, et puis après, en, si on a une efficience économique qui le permet, on peut aussi redistribuer cette ressource, ça c'est le conseil d'administration qui le décide, aux œuvres sociales de l'établissement, et ça donne des ressources supplémentaires pour les personnes qui travaillent. Qui dit distribution, dit augmentation de la productivité Comment vous faites Alors, oui, c'est toujours difficile cette question, parce que c'est vrai que... on. on, on la performance économique euh, ou l'efficience économique, elle est euh, toujours mise en parallèle de, de l'efficience et de l'accompagnement. Moi je crois que, alors évidemment ça c'est de la responsabilité des directions, il, il faut être dans l'efficience économique, on le peut, tout à ses limites. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'on peut dégager des résultats et qu'on peut avoir, mettre en place un mode de redistribution qui soit euh, plus équitable. Et ça on peut le faire. On peut le faire tout à fait. Alors merci de, de ces invitations à regarder ce que fait la PAJH dans les mois qui viennent. Euh, sur, sur la question euh, économique et, et des solidarités, on, on l'évoquait aussi en aparté hein, au, au cours d'un repas, comme on a évoqué d'autres choses dans d'autres lieux. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de l'équité Quand on est euh, ouvrier dans un ESAT, il y a des personnes... On s'anticipe un peu sur des choses qu'on va peut-être aborder après, mais on en profite vous êtes là. Qu'est-ce que vous pensez de, de la situation euh, parfois vécue comme inéquitable entre des personnes qui sont, euh, on va dire, dans une bonne production, hein, qui ont un salaire qui est plafonné parce qu'on joue sur la hache pour garantir 1200 euros Qu'est-ce que vous pensez de la situation de ces personnes qui, légitimement... Euh, ont envie d'être reconnus et la situation aussi des, des, des personnes qui sont plus fragiles, qui ont aussi besoin d'être accueillies dans un les actes et comment la solidarité associative quel, comment ce, votre projet associatif peut conjuguer les deux la rémunération un peu au mérite et la préservation euh, des solidarités des plus fragiles je crois que ce n'est pas il faut la, la page réaffirme d'ailleurs, hein, l'UNAPI aussi, hein, que l'ESAT est d'abord un établissement médico-social. Et que ça, ce n'est pas du tout remis en cause. Et qu'au et qu fond, ce qui compte, c'est l'équilibre global des choses. On a ce qui est économiquement déficitaire et socialement rentable. Et il faut être capable quand même, dans des équilibres évidemment généraux, globaux, de se dire qu'il y a des endroits où on va avoir une activité peut-être économique qui ne dégage pas de valeur ajoutée parce que, évidemment, le modèle de cette activité-là ne le permet pas, parce qu'on a dû y mettre plus de main-d'œuvre qu'il qu le faudrait en réalité pour le faire. Mais ce qui compte surtout, c'est les équilibres globaux. Et ça, je crois que c'est important de l'avoir à l'esprit. Ben, sinon, on, on dévoierait ce qu'est les actes et on offrait donc dans ce cas-là une entreprise de type plus classique, qui peut d'ailleurs aussi répondre, mais ce n'est pas l'objet de l'établissement. Il faut, il faut avoir ça à l'esprit, je crois. C'est-à-dire qu'on peut avoir des activités, encore une fois, socialement tout à fait intéressantes et économiquement en difficulté, ce qu'il convient en tout cas de regarder... Et d'être vigilant à cela. C'est que l'ensemble du système permet quand même de dégager des résultats, parce que quand même, c'est par l'argent aussi, c'est l'objet du thème de cette journée, qu'on qu arrivera à améliorer les conditions de vie, les conditions de travail, l'investissement, et, et ça c'est important aussi de l'avoir à l'esprit.